Bébé. Ah j'ai plus de balles Ok Je vais te ramener les miens, après T'as un pas de balle Là, non, j'ai R, je suis vide C'est le dernier là, non Non, je pense pas oh Derrière là oh oh oh. Et... Oh, ah, Tu vas rentrer dedans, je sais pas ce que t'es venu faire Bah en fait, moi je tournais à ma place toi qui vas balancé ta poupée un peu à la wall -E again Ah bah ouais wow. Oh c'est l'histoire On fait quoi Ah c'est la merde bah on joue hein. Putain c'est chier quoi Je vais devoir... Euh... Ça, va, <rire> ça va être ceinture Ah ouais j'ai vu les deux, les deux vagues des deux côtés plus genre j'étais tordu par la voilà, temps et tout Putain. Ah, mais même moi je suis baisé là. Même Dans en... ton retour assis, ouais. oh La C'est oh, Et total. Éloigne-toi, hein je sais pas. On fait quoi, hein